Bonsoir à la famille, avec plaisir nous rentrons à la CAO pour pouvoir porter apporter une nouvelle émission. En bas la ville, est chaud la chaud aujourd'hui, parce que il y a un kidnapping qui fait, la police sous coua et la police fait ce qu'il fallait. Tendez bien, il y a plusieurs présumés bandits qui mourent dans échange de tirs avec la police suite à une tentative kidnapping qui est déjouée par des policiers. Après-midi, dans la rue des casernes, dans le centre-ville Porto-Prince. Tenez bien. Vous hum. en pile l'information sur le dossier, mais euh, je réservé le droit pour ne pas avoir l'identité. identité. Les gens qui ont c'est apparemment les gens, les gens qui qu'on sont dans la société. Mais j'ai pour que nous les lire le public. Parce que la voiture qui est garée sur place, eh bien... Machine ça yon konenl très bien. Machine moun sa. Mais on dit tout, euh, on sou deux machines. Alors on dit que yon yon pick-up ensemble avec yon Nissan. Et e bien, sortant de yon la, la police pété dada trois nan yo. e yon. Et elle semble yon yon ne toujours. Baga la red. Baga la red. Yon yon image pour yon. Yon yon yon yon tout de suite. Parce que... La police font des sérieux. faut dire que la police mêmes même fait des bagaille sérieux. Parce que dans le dernier moment, je pense que la police sermentée, eh bien, il faut les garantit l'ordre public. Parce que le kidnapping, non, prend cher en pile dans la société à Et monsieur, au même il y a bataille jour et nuit pour capable couper le kidnapping. Non, non, non, ça va va ça Non de I've been seeing Blah Sony, go! Yeah.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 Oui et l'armée est encore couverte, on déjà et victime n'est pas n'est pas déjà et le mobilier eh aller chercher l'information informations à l'époque de la population, et ne a pas de pas a là, dans là, qui I'm gonna go we will tap on c'est comme ça. Dès ça même la vie Et en pile couille, en bas de la ville là. Parce que mou n'yotap courir à gauche à droite. Parce que en pile gros détonation Et bien c'est ça. Donc euh, regardez pour nous sous une série de photos. En pile les qui est tombé. Regardez le visage c'est comme ça. En tout cas, fond dit que, c'est eh est vraiment compliqué il y a un citoyen qui avec un... Ma, a un maillot numéro 12 sur un dread Hum, t'es chargé. deuxième encore son rasta, monsieur tombé d'ingrien, si il a l'impression Monsieur regrette l'envoi mes amis. Monsieur en maille au jaune Et puis euh troisième qui perdit la vie, il faut tout ça pour qu'on rive nous. Mais en tout cas mes amis, bah là c'est consalié. Manjou reme, c'est la donne de l'argent gaspillé. Donc je n'ai jodi à la négoti sorti justement, vous êtes capable de faire kidnapping ça et ça t'a pas le bien passé pour eux, mais en retour la police t'a suivi. Ti blende te la et ti blende Donc, la police fait un coup, je à A à repenser pour les kidnappers. A repenser pour les euh, gens qui ont kidnappé. Eh bien, à la prochaine. pour peut-être planifier un autre coup. Pour que la police ne même capable toujours sur place. Et veiller. Parce que à chaque fois la police fait un coup sa c'est un soulagement